Je me llamo Tassane, la gente me dit, cómo de la selva okay, raisons, C'est de Oh, de la techno <rire> Ça monte les plaques. Les plaques qu'on a achetées, faut toutes les monter ici à l'étage. Elles serviront à ici quand l'artisan va venir dimanche pour nous aider à le faire, ou en tout cas pour nous le faire. Et nous pendant ce temps-là, on a fini de bâcher en bas et on va pouvoir commencer du coup à peindre. Parce que bon, tu peux pas peindre pendant qu'il y a des grosses plaques à côté. Donc là on monte tout, c'était à deux doigts de pas passer. Hein. Mais pour l'instant ça passe, donc on est content. Regardez. Ouais bon, faut que j'aille les aider sinon je suis un bâtard. Oh, le oh, le... De On quasi fini le studio de Thomas On a fini le côté de Thomas presque On démarre le mien Et c'est quasiment terminé J'ai de la peinture partout sur les doigts et sur le corps On dirait que je me suis... Euh... <rire> que j'ai peint avec le torse Mais ça a été rapide On a été nombreux Et c'est plutôt cool Ça met un coup euh, Bon euh, vous euh, l'image ça se voit pas forcément Mais ça met un coup de, de frais au mur Où certains il y avait des traces hein. Moi vraiment genre avant ici c'était une sorte d'endroit où il y avait des, des œuvres d'art machin T'avais la pression à certains endroits genre euh, ils se sont torchés le cul sur le mur quoi tu vois Il y avait des marques noires tout ça machin Mais bon là franchement ça passe propre et je suis content Donc maintenant qu'on a terminé ça On va se poser On reviendra ce soir Finale de LDC ici on est le samedi. Et puis demain, il y a notre habit abonné qui va venir à faire la magie. On a tout monté en haut, mais le local prend forme. Donc si tout va bien, je pourrais m'installer ici, je pense, d'ici trois semaines. Sachant que j'ai du matériel qui arrive. Regardez, ça, ça arrive lundi. On est chanceux, hein. Après l'effort, le réconfort. Finale de LDC, mes amis. Oui. <rire> Encore un peu austère, mais dans le setup, c'est pas mal, là, non, Thomas Ouais, bah là, c'est le début, hein. C'est le tout début, mais c'est le premier jour après la peinture elle a séché. Finale de LDC sur Projo. On va se mettre bien, alors là pas encore quelques personnes. Surtout une personne. Un certain Kevin G. Un certain Kevin G. Et là on va regarder euh, la finale. Moi je suis pour City. Voilà, moi je me mouille. <rire> 15 minutes qu'on est posé. Les premiers dégâts, Victor, t'en penses quoi Ah moi je pense que. Le problème de porte de trappe. Thomas c'est ton côté, hein. Moi, personnellement, sur ces 30 mètres carrés, tu fais ce que tu veux, hein. On mets 30 mètres carrés, tu fais ton dessin Je vais chier, sur le mur, gros. Tu fais ton non, dessin ça, On, on, on t'augmente. ça, je vais J'augmente ton loyer. Attention, tu butes ou pas Oh, y'a but. Ça a oh, y'a but. À deux doigts de me faire oh, euh, striker me de... Non mais je vais me faire striker En tout cas ici ça va vraiment être le QG hein. En bas le travail et c'est au dessus en réalité que ça va être la saleté Mais l'abonné, euh, la personne qui va venir nous aider euh, Arrive demain Et demain euh, c'est là où sera la suite Envie une belle soirée là en tout cas ouais. Moi je suis pour Sissi voilà moi je me mouille <rire> De retour à la casa Au local Avec mon... mon... T'as bien un champ de vie comme moi, t'as voulu... Ouais attends t as, t as rien. Comme toi mais surtout Oh, vacciné! Ils vont croire que je fais que de la propagande dans mes vidéos, <rire> ça ils en ont marre. Hein. Non, ouais. Du coup, je reviens au local, je rentre de Paris, au Olive, tout ça machin. Tel vous pouvez l'entendre, mais ça bosse en haut. Et ça a même bien avancé, je crois. J'ai envie de vivre le choc. Il y a, nos, il y a les personnes qui sont venues nous aider qui sont en train de taper. J'ai envie d'aller voir euh, ce que ça dit en haut. Donc, euh, petite découverte en inside de ce qu'est devenu. Waouh! <rire> ah, attends, bah, déjà on va se permettre de saluer. Bonjour les gars, ça va quoi Ça va bien Ça les bien bien ouais. Super Merci. Je me permets de. Wow Phénoménal Ah non mais le changement il est.. <rire> Alors, le changement le plus flagrant à mon sens, c'est la cheminée. Petit avant-après là le monteur se fait. Franchement, les parce que ce que c'est phénoménal. L'endroit Donc on va enduire cet endroit et on a les plaques pour ça. Et c'est cool, et puis à côté, euh... quand vous comparez à derrière et tout, euh... ah, franchement incroyable. Hein. Avant c'était des murs qui étaient vraiment complètement explosés. Alors franchement merci les mecs, c'est incroyable ce que vous faites. Je vous invite à boire un verre là après, si ça vous dit. Ça vous chauffe <rire> Incroyable. Vous avez vu l'avancée du haut, ça fait extrêmement plaisir, je suis très content. Donc euh, franchement... Euh... IsoConfort, c'est la société du frérot en haut. Je vous mets quelques infos dans quelle région il est. C'est du travail net. Je me permets de faire petit coup de pouce. Euh, coup de pub Coup de pub, c'est normal parce qu'eux ils m'ont faire un grand coup de pouce. Donc si vous avez besoin dans votre région, n'hésitez pas. Nicolas viendra vous faire les travaux. Et puis de toute façon, je vais en refaire de la pub sur ça euh, d'ici la fin. Mais j'ai également reçu euh, autre chose pendant que j'étais à Paris. Je faisais ça quand avec JL Tommy. Je pense que quand cette vidéo sortira, la... ça n'aura pas encore été diffusé. sera diffusé jeudi. Donc, ça sera très cool. Et sinon, bah en VOD. On a également reçu. Hop oh. Écran x2, donc okay, je vais pas vous montrer deux fois le même, hein, ça n'a pas trop d'intérêt Mais également l'écran principal Alors ça c'est mon boîte-capette qui me l'a conseillé Aucun sponsoring dedans, ça c'est ce que j'ai acheté, hein. comme ça moi, je le dis Donc ça c'est un gros écran gigabyte En gros je lui ai dit, je vais avoir triple screen J'aimerais bien avoir deux écrans sur les côtés qui soient les mêmes et qui soient cool Et puis un écran principal qui envoie sa mère, tu vois, qui t'a fout euh, 300-400 balles ou quoi Donc euh, j'ai pris celui-là, bah, qui coûte 400 balles Et qui a l'air vraiment de faire le taf, tu vois, donc qui sera vraiment l'écran principal PC de stream Et lui, non, PC de jeu. Donc j'ai reçu les deux PC. PC de jeu et PC de stream. Donc on va prendre euh, tout ça et le temps que les locaux soient finis, euh, on va les mettre dans une petite cache, hein, Et qu'on finisse de foutre 2-3 trucs ici, histoire que ce soit parfait. Je veux quand même déballer le PC de jeu, histoire de vous montrer la bête. Donc je me servirai pour le jeu pour jouer etc. Il sera relié via un Elgato, euh, donc euh, la capture card, au PC de stream. Et lui, utilisera la carte graphique pour streamer. Et à l'heure actuelle, pour des raisons notamment du fait que les mineurs de Bitcoin vont nous casser les couilles. Non, ouais, c'est pas vrai. <rire> Mais en partie, bah, les cartes graphiques sont en rupture de stock dans le monde. Et j'ai réussi à trouver un site, mes amis de CyberTech, qui en avait encore. J'ai pu leur acheter la config. Et en plus de leur acheter la config, j'ai de la chance. Ils ont été sympas avec moi. Ils me l'ont monté plus vite que prévu. la bête, le PC de jeu. Dedans, il y a une 3... Alors déjà, il y a un beau gosse devant, fou. Il y a une 3070, et il euh, y a également un AMD Ryzen euh, 7x, 5700, mes couilles. Euh, bref, euh, tu connais le blabla d'hommes euh, qui aiment bien l'informatique. Et ça me servira pendant plusieurs années. Et à côté de ça, le PC de stream qui lui est là, euh, possède une 2060. Et simplement un i5, un des meilleurs i5, mais... I5, c'est pas terrible, mais de toute façon, je stream avec la carte graphique. Donc, euh, à la rigueur, le proco, c'est pas super grave. Donc, tout ça me permettra de vous faire de streams de qualité. Alors là, pour le coup, on a une petite bagatelle hein. ça m'a coûté un petit peu d'argent. Mais on fait les choses bien et on va continuer à recevoir une partie du matos. Je pense que si, parce qu'ils m'ont dit qu'ils voulaient terminer jeudi les travaux. Donc jeudi 3 ou 4 juin. Franchement, je pense que d'ici mi-juin, Max, on est bon. On fera une ouverture cool. Le Vlocal, j'espère que vous je kiffez. attention, Thomas, si tu bouges là, es... c'est cuit. Hein. On pourra pas installer ton truc. Hein. <rire> il a le bras sous pression. <rire> T'es en train d'installer son petit... C'est quoi déjà ton fond, fond blanc C'est un fond pour couleur, ouais. pas un fond de euh, studio. Fond de studio, il y a le petit canapé et tout. Et là, il y a... Elle boxe. Ouais, ouais. elle donne. Qui va Alors ils ont un, un, un truc super intéressant, c'est pour ça que j'ai du rouge sur la gueule Bon après moi je connaissais pas hein, en tant que gros débile Sûrement vous avez des rues, c'est Conniz hein, qui est un connard Un appareil qui permet d'égaliser sur les murs comme ça Pour que tu puisses avoir les choses droites Pas comme mon cerveau De quoi tu connaissais genre toi Ouais, Je connaissais, ah, moi je suis dans le bâtiment depuis 15 ans Je confirme Tu confirmes Je dans le bâtiment depuis 15 ans C'est ouais. <rire> connu à la bétonnière. de ouais. <rire> Pas mal hein, je crois que c'est good hein. ah, Toto je crois que c'est bon hein Oh Garde, <rire> hein. <rire> le, fait, le truc c'est qu'au début tu installes ça, moi je me dis c'est pour de la photo artistique, quand je vais commencer à avoir des actrices porno défilés, je vais commencer à... Il va faire de la lingerie fine et tout, je vais être là... Bah, bon tout le monde c'est possible ça Ouh, m'énerve. <rire> oh la la la la la la la Comment Incroyable comment Après pour la rouler, ben non, tu... Et après il y a une chaîne là, je vais pas installer... Dans ah une... ouais. Mais là, je ça, ouais. oh, tu veux me tu faire coucou, Alors, coucou. Ok, d'accord. Coucou Et voilà, merci Si tu fais pas son montant, il te laisse pas, c'est pas sûr. Son montant, il laisse mes dames. Fassez enfin, une, une bonne fin de vidéo. Bonne fin de vidéo, à la prochaine